Il y a Rokara, en mecha c'est moins bien, mais j'aime bien le nouveau Shutun. En plus il n'y a pas Murloc, il n'y a pas mecha, donc ça veut dire que soit on va jouer Bête, soit on va plutôt jouer Archetype Big. Et le nouveau Shutun il nous permet de nous projeter comme ça un petit peu rapidement dans la taverne 4, et ensuite de profiter de son pouvoir pour récupérer la tempo avant. Donc euh, ouais Shutun c'est bien là. Sept nouveaux adversaires. Préparez-vous au combat. Okay. Donc Shotun, il fait euh, pour euh, donc pareil hein, pour 2 mana plus X plus X à, à, aux créatures que vous avez. Euh, par contre, il euh, n'y a pas besoin d'activer le pouvoir pour qu'il se stack. Les 6 journées max avec 6 par jour, c'est le truc que j'aime le moins sur le jeu pour le moment. Je sais que je vais en louper ou me sentir obligé de me co parfois. Ouais. Ouais, mais comment tu voudrais améliorer ça C'est ça le truc. Moi, ouais, je trouve ça bien parce qu'il y en a beaucoup justement chaque jour. Après, il pourrait faire par semaine, mais je trouve qu'avoir des. On va up et on va sûrement se projeter en 3. C'est un peu comme sur Hearthstone. Les jeux de cartes en général, enfin, pas de conneries, mais sur Hearthstone, il y a des. c'est des, des, des quêtes comme ça chaque semaine que tu as à faire. Chaque jour. Et si tu les fais pas, bah tu les. Tu les perds, quoi. Tu perds des, des, jeux, des sous euh, potentiels. Quoi. L'avantage c'est que tes quêtes tu peux les faire en deux games quoi, en deux ou trois games, c'est-à-dire en 10 minutes, tu, vois. tu peux prendre 10 minutes dans ta journée, sur Marvel Snap et faire tes quêtes. Je pense que vous avez une chance de sur un jeu de cartes traditionnel c'est un peu plus compliqué encore que sur, et sur Hearthstone, sur Magic mais tu peux jouer sur téléphone. Mais l'expérience de jeu n'est pas la même que sur ordi quand même. Bon ça c'est pas mal hein. Ça c'est vraiment pas mal, euh, c'est même très bien parce qu'en plus il y a les dragons, il n'y a pas les murlocs, ça c'est très très bien. Ça C'est rigolo. plus de plus de en fait je vais quand même faire le up mais j'ai envie de, de prendre l'entourlooper merci euh, Christouf, euh, NCL pour le prime merci beaucoup c'est gentil, merci à toi Ouais je pense que ça peut être une carte classe de 3. Après comment est-ce qu'on l'a. Est qu comment est-ce qu'on l'a, quoi Bon ça va dépendre de la quête aussi, j'imagine. Déclenchette des rales d'agonie. Oh. Invoquer 12 serviteurs. Ouais. Euh, recruter 9 serviteurs. Bon, invoquer 12. Non, c'est plus facile que recruter 9. C'est moins fort, ça c'est fort. Livre de cuisson, c'est quand même pas trop mal. Est-ce qu'on va acheter beaucoup? Là, le truc. On va acheter beaucoup ou est-ce qu'on va plutôt roll vrai si on est en tour looper, on va plutôt essayer de faire un truc un peu teché. Donc, on risque de roll plus qu'acheter. Je prends prendre le, la sphère, je crois. Je prends ça. Ah, c'est pas évident. Ou alors, on... Ah, c'est trop bizarre, mais je pense qu'il faut quand même l'acheter et commencer à stacker. Plus 3, plus 3. Ou alors on stack pas. On roll. Ça c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est hein. quoi je J'achète pas J'achète pas. Genre je fais pas le pouvoir. En fait, j'ai pas envie de stacker sur des cartes qui ne m'intéressent pas. Je pense que ça, ça va m'intéresser. Ça rentre dans plein d'archétypes, ce truc. Ça peut rentrer avec euh, Mayev. Donne-toi. J'ai My... euh, pas à uh, game. donne J'ai à game avec ça. Bon. À droite. Nice. En termes de pièces, c'est toujours aussi compliqué. Mais bon, en termes de pièces, c'est toujours aussi compliqué. Hein. Bon. Euh, c'est pas évident. Y a là, il y, y a deux choix. Soit on abandonne le côté tricky. Et avec ça et des dragons. Et on part sur quelque chose de big. Et on utilise ça que pour tempo. Et finalement, on utilise la sphère pour créer. Je pense que ça a l'air plus intéressant d'utiliser la sphère pour créer. Dans ce cas-là, on maximise un peu plus la tempo. Et donc, moi, je partirais presque sur vente dans l'entolooper dans ce spot. Ça fait mal. Hein. Alors, achat gardienne. Achat ça, ou alors on peut pas pouvoir. On va faire ça. Il faut acheter à tous les tours. Il faut acheter à tous les tours. Je vais pas jouer avec ce tonton looper finalement. En vrai, si j'avais eu Tarek Goza, ça aurait pas été pareil. J'ai pas Tarek Goza. Ni la... le dragon à 5. Soit on fait pouvoir, soit on achète Lara. Lara est cool parce qu'il fait une pièce. Ça c'est plus 6 plus 6. Après il faut acheter des serviteurs. Et il faut faire des pièces dans ce jeu. Surtout avec notre quête. Donc on va faire ça. Il n'y a pas moyen que tu que le pop des pu... 5 pubs... Enfin, c'est pas forcément 5. En fait il y a des... Le truc c'est que Twitch mélange les pubs. Donc il y, des... y a des viewers sans être abonnés vont... Ne... ne vont pas avoir de pubs. Et par contre il y en a Qui vont avoir les pubs de ceux qui ne les ont pas voyez. Donc, mais normalement c'est pas 5 pubs Mais hein. euh, par contre non je peux pas les mettre entre les games Parce que c'est Twitch qui les met automatiquement En gros Toi, tu décides. Moi je décide juste que les, les pubs arrivent 2 minutes toutes les 30 minutes Et par contre je peux pas choisir Et si vous avez Am Amazon Prime, vous n'avez plus de publicité. Merci, euh, Capital pour le soutien. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Ah, zut. Ok Doki. Okay. Bon le moins qu'un c'est piqué un peu. Fait vraiment rage, donc. Choisi le même. Alors j'achète ça. Ça et euh, le 5-5 je le prends avec euh, Rondel. Ça me paraît ok. Complicado cette partie. Je viens. Je, je suis sur le stream depuis 2 heures, c'est clairement 5 pubs. Ah bah, de toute façon, ceux qui ont des pubs, euh, ils en ont. Et ceux qui en ont pas, n'écrivent pas dans le chat. Pour ça, il faudrait ne, juste pas, ne pas le dire, c'est plus agréable pour le streamer. Si vous avez 5 pubs, 5 moi, euh, mon travail, je le fais pas pour vous faire chier, je le fais pour pouvoir continuer à travailler. En fait, ce que je mets en place, c'est pour continuer de travailler. C'est vrai que c'est un concept qui est particulier. En général, tu travailles pour gagner de l'argent, tu travailles pas pour continuer à travailler. Même si une fine, c'est la même chose, mais ce que je mets en place, c'est pas pour vous faire chier. Euh, voilà. Donc vous le savez, ça fait 3 ans et demi que je stream en indépendant et on va dire que ça fait que 2 mois que je mets des publicités. Donc voilà, ceux qui ont des pubs ne dites rien et ceux qui n'en ont pas, continuent à ne rien dire, c'est très bien. C'est pas un reproche. J'ai pas dit que c'était un reproche mais c'est désagréable pour moi de lire ça. Euh, de lire ça, c'est tout. C'est pas très grave. Hein. Enfin, un petit combat devant. Ok, ok. Voilà, on y est, non Il ne manque deux. On a bien fait, hein. on a pas vu de taré Goza, je pense qu'on a bien fait de partir sur, euh, on va dire, un truc un peu standard tempo. Cool ça. On va chercher là-haut. Ça être un peu risqué. Ça va, 26, il y a des trucs quand même. Hein. Bon, on a Charlaga. Ça peut être sympa avec Trembleterre, Sans être incroyable. On a Boa. On a Goldrin. Goldrin, je suis pas fan. Bah en vrai, euh, on a Ara. Cool. Peut-être que. Peut-être que Goldrin a du sens. Charlaga. Là en vrai il y a plein de choix. Y a pas trop. En vrai, dans un archétype big, Goldrin, c'est cool. hein. On va partir sur Goldrin. Est-ce qu'on achète quelque chose juste pour la quête Ou alors on fait juste Goldrin, Bull et pouvoir Je pense qu'on va plutôt faire ça. Ah ouais, le problème, c'est lui, il a, il a Raldago. faudrait peut-être le virer maintenant. Ah, c'est un peu chiant. Ou alors on prend le 50-50 le, le ça me choque pas trop de prendre le 50-50 On a un bord de plein <rire> Plein de trucs bizarres mais on a un bord de plein Après c'est un coup si pub ça commence à être abusé mais il un temps, on avait une petite pub qu'on pouvait passer. Maintenant, c'est mini 30 secondes. On continue comme ça. Ça va finir comme la télévision avec des pubs 5-10 minutes. Euh, bon, je pense pas. Euh, la télévision, c'est quand même 10, 10 à 15 minutes toutes les heures. Là, même les web TV, qui eux, vivent qu'avec les pubs. Enfin, pas qu'avec les publicités, mais même les web TV, euh, mettent euh, jamais plus de 5 minutes par heure. Mais... Donc là, il faut compter en minutes. Il faut pas compter en nombre de publicités parce que c'est des publicités très courtes. Il faut compter en minutes, C'est voilà. bizarre qu'ils perdent là. Et euh... donc en minutes, ça reste quand même raisonnable. Mais après, ça c'est Twitch. Hein. C'est au début, au début, ils perdaient de l'argent. Ils ont, on va dire qu'ils ont, comment dire, leur système était basé sur, euh... enfin le système pour vivre, enfin, comment dire, pas évident à expliquer. Attendez. J'achète ça et je le revends juste pour la quête. Attendez, je vous explique après si ça vous embête pas. Enfin, en vrai, on va forcément virer lui. Bon je vous explique après. Des pièces. Et des bonnes cartes. Ah ben voilà des bonnes cartes. Des incroyables cartes même en vrai. Pas ben bon ça, c'est incroyable. En gros Orgozo, hein. On a même le luxe de garder rondelle Mais en vrai j'aime bien la quête avec ça Donc oui pardon en fait, au début, c'était pas le système des pubs qui était mis en avant. Les, les on va dire les, les, les streamers vivaient avec les abonnements, comme maintenant. Petit à petit, les abonnements ont de moins en moins rémunéré les streamers, parce qu'avant l'abonnement c'était 5 euros, je crois. Maintenant c'est 4, etc. Et la part elle baisse. Euh, encore plus pour les, gros, les très gros streamers, parce qu'il y, y a plus de 70 francs il y a ce 50-50, etc. Mais à ce moment-là, Twitch était euh, perdant. Enfin, perdant. Euh, Twitch perdait de l'argent. Là ils perdent toujours de l'argent mais ils essayent de plus en plus d'être sur un modèle on va dire à peu près rentable où c'est la publicité qui va rémunérer les streamers. Mais la publicité c'est plus chiant que juste s'abonner ou pas s'abonner. Et donc eux ils proposent on va dire des packages de pubs. Donc toi t'acceptes ou t'acceptes pas. Mais en fait, t'acceptes parce que t'es quand même obligé de vivre de ton activité. Sinon, euh, ça sert à rien de travailler sans gagner de l'argent. Attendez. Pardon, mais... C'est <rire> pas évident. Euh... Ça doit ça avec quoi y eu des trucs... 2 bah, mais pas 3. Hein. On est d'accord 2 et pas 3 ou 3 Non, 2 et pas 3. C'est chelou quand même. Non, 2. Hein. Ah, mais j'ai dit 2 <rire> C'est vrai, j'ai dit 2. Et donc, oui, pardon, je reprends. Et donc, euh, donc, maintenant, les streamers, ils mettent de la publicité. Alors, il y en a, ils en ont toujours mis. Moi, quand j'étais en WebTV, bah, toutes les heures, on devait mettre 5 minutes. C'était comme ça. Et c'est vrai qu'au moins, en indépendant, bah, les trois premières, plus que, enfin, presque les 4 premières années de mon indépendance, bah, je faisais plutôt appel euh, aux abonnements ou aux dons. Bon, principalement abonnements. Mais en gros, je disais, bah, voilà, j'essayais de faire ce travail-là, de dire, euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner avec Amazon Prime ou en payant si vous avez un revenu, etc. Donc je mettais, je mettais même pas de pub sur mon stream Parce que c'était chiant Et que voilà j'avais envie que les gens Se euh, euh, disent Je sais pas si ça a marché mais que les gens se disent Bah il met pas de pub c'est cool donc en échange je m'abonne Là maintenant les, les Les les Comment on appelle ça les, ab les abonnements Rémunèrent moins et, et donc bah Forcément on est obligé de mettre en place des pubs Et le truc c'est que bah Twitch forcément ils gagnent de l'argent Parce que eux ils vendent des pubs euh, enfin les boîtes payent Twitch pour placer leur pub et eux ils placent leurs pubs donc eux ils sont, je sais pas s'ils sont rentables mais en tout cas ils perdent moins d'argent qu'avant et c'est vrai que on est dans un système maintenant qui est peut-être un peu plus, un peu moins agréable pour le viewer parce qu'il doit prendre des publicités et finalement il prend des publicités mais c'est moins que on va dire la télé et aussi on est passé d'une période où il n'y en avait pas donc c'est comme tout euh, quand t'as un truc gratuitement et que d'un coup on te demande de payer pour le même produit tu te dis c'est pas normal alors qu'en soi peut-être qu'à la base on, de, on aurait dû déjà te faire payer pour ce produit là vous voyez après je sais pas si on va dire qu'il y a des critiques sur tous les streams par rapport aux publicités peut-être que c'est juste sur le mien parce que justement je, certains d'entre vous je vous ai peut-être habitué à ne jamais mettre de publicité mais euh, est-ce qu'on fait un up on est pas mal hein. Ah, je pense que ça sert à rien de up. On a un pouvoir de taré. C'est nul ça. On dirait que vous pouvez obtenir un triplet gagnant. Un choix tactique intéressant. En fait je ferais bien le pouvoir. Faudrait virer lui. Alors on vire lui. Il n'y a pas Meka, ça sert à rien, autant le virer. Nice. Bah, comme ça on fait pouvoir, c'est quand même pas mal. Et par contre, je vais essayer de prendre Crotal ou alors on s'en moque. Je pense que le Crotal on s'en moque. Ouais. Et c'est vrai que personne aime mettre des pubs quoi. Non, c'est Twitch en général, ok. Mais c'est vrai que moi j'avais pas l'habitude que les gens gueulent sur les pubs. Donc ça me fait un peu bizarre. Et surtout que j'ai pas l'impression d'être. Euh, de vous escroquer, quoi. Enfin, Je mets pas beaucoup de pubs. En vrai, je vous dis ce mois-ci, on m'a. Euh, Twitch et mon gros, ils m'ont proposé. C'est un peu bizarre, hein, mais.. Contrat à 1 minute par heure. Contrat à 4 minutes par heure. Contrat à 7 minutes par heure. Si t'acceptes le 7 minutes par heure. Bon, déjà, un, un... c'est vraiment horrible en termes d'expérience viewer. Par contre, tu gagnes de l'argent. Mais, t'as plus de viewer après. <rire> Son... C'est ton dernier mois de stream. Donc, une minute, c'est vraiment des sommes qui sont. C'est genre un paquet de pâtes et un paquet de jambon. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, j'ai accepté 4 minutes. Par contre, pour 4 minutes, en échange. Enfin, en échange. Je dois streamer 155 heures. Vous imaginez Sachant que le stream, c'est pas uniquement mon... Pas mon seul travail. À côté de ça j'ai ma chaîne YouTube et à côté de ça je dois quand même essayer de vivre de mon activité donc parfois j'essaye je, je, de négocier des placements de produits des choses comme ça Bon, on monte pas mal de stats ça va suffire on c'est bien tapé ça oh là oh là Ouh on pouvait perdre à la fin c'est bien on reste à 22 c'est important on a vraiment un board qui peut construire des choses assez cool D'ailleurs, on va up je pense. J Essaie d'aller chercher des, des lignes de Goldrine. Voilà j'ai dit Goldrine. J'adore Théotard mais j'ai dit Goldrine. Hein. Ah oh, trop dommage, c'est incroyable ça. L'homme T. <rire> on dirait un espèce de mauvais film d'horreur avec plein d'hommes T. Après maintenant, la pub c'est quand même moins grave parce que vous avez... Euh... Après ça dépend si vous regardez sur votre téléphone, mais vous avez Marvel Snap. Donc par exemple vous êtes sur votre ordi ou sur... Euh... Ouais vous êtes sur votre ordi ou votre tablette et vous avez, euh... je sais pas, on va dire 2 minutes 30 de pub. Vous prenez votre téléphone, vous faites votre game de Marvel Snap et puis voilà. Mais c'est clair que quand les, les pubs arrivent en plein milieu d'une game sur les explications et tout, j'avoue que c'est un peu chiant, mais franchement je... Partez du principe que je fais vraiment rien pour euh, vous emmerder. Hein. Enfin, je... mon but, c'est pas de vous emmerder, voilà. Donc, ça euh... ouais, il faut le comprendre. Non, mais merci Nughetto, c'est gentil, c'est vrai, exactement. Merci beaucoup. C'est très sympa. Merci à toi. Merci de comprendre. Bah, vous comprenez, je pense que vous êtes des joueurs de cartes. C'est aussi mon avantage, hein, c'est que... Vous avez une capacité, on va dire, d'analyse et d'observation qui est supérieure à la moyenne. Ça, c'est quand même plutôt cool pour euh, les streamers de cartes. Merci FullZob. Par contre, vous avez des choix de pseudo chelou, mais... <rire> Merci Zob pour le Prime. Merci à toi, c'est gentil. Il plus de pub. T'es abonné maintenant. Bon. Pour le moment, on est pas mal avec notre compo euh, de 1887, là franchement avec que des vieilles cartes dedans, elle existe plus cette compo mais Là, elle est sympa. Arrête de nous flatter pour pas qu'on râle. Bah si quand même. C'est la base non Non mais c'est vrai. En vrai ça, je me flatte aussi. Hein. Je suis un viewer de cartes. Moi aussi je regarde des joueurs de, des streamers de cartes. Hein. <rire> moi aussi j'ai une capacité d'analyse et d'observation supérieure à la moyenne. Ok bah on s'en fout de ça en vrai. Hein. On veut des... Mais il y a Baron aussi c'est vrai. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait Baron dans le jeu idéal. Bon, en vrai, il euh, y a Baron, mais il n'y a jamais Baron, on le sait. Ah ouais, la cour Le problème, c'est qu'on peut pas le jouer, ou alors ça proc pas lui. Mais en vrai, c'est pas si grave, si. C'est quand même cool, non Vous voyez ce que je veux dire Non, vous voyez pas. Il euh... faut pas rester comme ça, je pense. Je pense qu'il faut quand même. C'est un peu bizarre. T'as une chance sur deux. Et je pense que c'est quand même le play. Ah, le jouet first, un peu, ça me paraît un peu fou. De toute façon, j'ai mis dessus. mais Après, je vais geler lui. Quoique. Non, je vais pas geler lui. Et je pense que dans le combat, c'est quand même mieux d'avoir les deux. En plus, c'est un protecteur de cleave. Et l'avantage, c'est qu'en plus, il a Zap. Et Zap va aller sur le Goldrin. Oh, incroyable Zap va tuer Goldrin. Et boum, boum, boum, boum. Ok, c'est bon. Après, on n'a pas Baron. Donc, on va quand même perdre. Mais avec Panache. Peut-être qu'un jour on se satisfera de te voir jouer 5 minutes entre les pubs. Bah peut-être, franchement. C'est ça. Un jour il y aura 10 minutes de pub, on se dira, ça va. C'est 5 minutes de moins qu'à la télé. Bon, on est devant, hein. En attaquant first. En fait, je sais pas si c'est une bonne chose d'attaquer first. Ouais, ça c'est pas bon par contre. À droite, à droite, please. Pas mal, hein. Vamos Ça le tue pas. Mais vamos quand même un peu. Ok. Alors, on est à 22, on a plusieurs shots. Hein. Sachant qu'on a une quête de, de, de taré. Hein. Et lui, en termes de scaling, il est pas si foufou. Hein. Ok, Bob. Ok Bob. Ok Bob Est-ce qu'on vire, Cro... Est qu vire pas lui en fait Pour vraiment. Euh... C'est un peu chelou maintenant mais. Ouais, on veut vraiment que ça proc là et là. Hein. là-dessus. Est-ce qu'on tourne quelque chose d'autre avec ça pas hein. Baron il faut le jouer Comme ça Bob il voit qu'on a Baron Et il nous met une ligne de Baron Non c'est pas grave Ok Ça c'est vraiment pas mal hein. C'est plus 14 plus 14 à la fin du tour Ça scale un peu là dessus et tout Ah là par contre je vais gagner je pense Il est pas vraiment pas si gros son board hein. Ah je pense Baron existe. Baron existe, mais c'est rare. C'est clair, vous pouvez profiter des pubs pour faire des, des exercices physiques. Vous vous mettez debout, comme ça, vous faites. En vrai, c'est bon. Vous essayez de toucher vos. Par exemple, si vous vous mettez droit et qu'avec vos, vos, vos bras, vous essayez de toucher vos pieds, si vous faites ça tous les jours, vous gagnez 10 cm. C'est mon. Euh, mon ostéo qui m'a dit. Pour moi, je, je suis une planche de bois, donc je ne suis pas du tout souple. Elle m'a dit tu fais ça tous les jours Tu gagnes 10 cm Et en plus ça te fait moins mal au cou Ça te fait moins mal à la nuque Au dos etc Pareil vous pouvez faire des exercices comme ça vous Faites ça genre 10 fois C'est con hein mais juste ça 10 ou 20 fois Ça 10 ou 20 fois Et tout là ça se Bon moi en vrai je le fais pas Parce que je suis un connard Mais <rire> normalement si vous le faites vous êtes bien quoi. 10 cm à quel endroit Bah c'est toi qui choisis tu gagnes 10 cm quelque part. Nice, belle game, je suis content avec mon petit shootoon en plus j'adore le perso. Et puis en plus on joue à la, vie, la plus vieille compo du jeu vidéo donc ça c'est cool.